Alors, c'est une histoire de virgule. Par exemple, je dois calculer 74,53 plus 5,8. Ou bien, je dois calculer 74,53 moins 5,8. Ou bien, je dois calculer 74,53 fois 5,8. Donc, j'ai une addition, une soustraction, une multiplication. Pour l'addition et la soustraction, il va falloir que j'aligne les... les unités avec les unités. Donc, 74,53 plus, je repère ici le 4, c'est le chiffre des unités, que je dois aligner avec le 5 des unités le 4 des unités, que je dois aligner avec le 5 de 5,8. Et là, je vais pouvoir calculer euh, la somme. De la même manière, dans la soustraction, je repère le chiffre des unités dans le premier nombre et dans le deuxième. Et ben, je vais devoir les aligner pour pouvoir poser correctement les chiffres donc 74,53, le chiffre des unités est le 4 dans 5,8, c'est le 5, donc le 5, je le mets là, et je dois donc calculer ainsi, 74,53 moins 5,8, mais attention, dans les multiplications, par une espèce de, je sais pas, de malencontreuse malencontreux hasard, en attendant cette fois-ci, a aligner les virgules, et eh ben non, justement, ce n'est pas la peine et ça risque de compliquer les choses dans les multiplications. Inutile d'aligner les virgules et il est par contre beaucoup plus net d'aligner euh, tous les chiffres à droite, quelle que soit la virgule. Je l'écris je ma virgule, mais pour l'instant, je n'en tiens pas compte. En tout cas, je n'aligne pas virgule sous virgule, j'aligne euh, les, les chiffres sur la droite. Alors, maintenant que j'ai bien aligné les unités avec les unités, je peux calculer la somme sans souci. Ici, eh ben, 3 centièmes, 8 et 5, 13 dixièmes, donc je pose 3, je mets la virgule et je retiens une unité, 4 et 1, 5 et 5, 10, je pose 0 et je retiens une dizaine, 7 et 1, 8. Quant à la soustraction, donc, elle aussi, je commence par faire attention à bien aligner le chiffre des unités de 74 avec le chiffre des unités de 5,8. Au début, tout vient bien, 3 moins 0, ça fait 3, ensuite 5 moins 8, je ne peux pas. Alors, en fait, je vais prendre une unité ici, avec le 5, qui va me permettre d'obtenir 10 dixièmes, et donc je peux aller de 8 à 15, ça je peux, il me reste 7. Et j'ai donc ici 6 pour aller à 14. Et même chose, euh, c'est 10 unités. Pour les compenser, il faudra que j'en enlève une ici, une, une, une dizaine. Et donc de 6 à 14, il me reste 8. Et 7 moins 1, ça fait 6. J'obtiens 68,74. Autre manière de présenter les choses, 74,53. Moins 5,8, donc bien sûr les chiffres sont toujours posés de la même manière là. 3 moins 0, toujours tout va bien. Et le suivant, donc de 8 pour aller à 15, il me reste 7. Et là je peux voir que le une unité qui m'a donné 10 dixièmes, en fait je le prends d'ici. Et il ne me reste plus que 3 unités. Je mets ma virgule, de nouveau souci de 5 pour aller à 3, je ne peux pas. Je vais faire de 5 pour aller à 13 et j'ai donc comme pris une dizaine au 7 qui va me laisser 6. Et de 5 pour aller à 13, il y va 8 fois et ici je trouve 6. Évidemment, je tombe sur le même résultat. Petit rappel, donc dans une somme, dans une addition, je dois aligner les unités avec les unités. Dans une soustraction, quand je calcule une différence, je dois aligner les unités avec les unités. Mais quand je dois poser une multiplication, pour le coup, il est inutile d'aligner les unités avec les unités. Il est beaucoup plus clair pour la suite d'aligner les chiffres à droite indépendamment de là où se trouve la virgule. Je peux certes faire autrement, mais je risque de me tromper, donc il est fort préconisé d'aligner les chiffres à droite indépendamment de là où se trouve la virgule. Parce que, en fait, je vais faire comme si c'était une multiplication de deux nombres entiers, 7453 multiplié par 58 qu'est-ce qui se passe de 74,53 pour aller à 7453 je multiplie par 100 et de 5,8 pour aller à 58 je multiplie par 10 résultat à la fin je diviserai d'un coup par 1000 en attendant je ne suis donc plus qu'avec des nombres entiers. Donc je commence par faire 8 x 3, 24, je pose 4, je retiens 2. 8 x 5, 40, et 2, 42, je pose 2, je retiens 4. 8 x 4, 32, et 4, 36, je pose 6, je retiens 3. 8 x 7, 56, et 3, 59. Et puis ensuite, je passe au 5 des dizaines. 5 des dizaines, et ben forcément, ça va commencer par me donner des dizaines. 5 x 3, ça fait 15. Je retiens 1. 5 x 5, 25 et 1, 26. Je pose 6. Je retiens 2. 5 x 4, 20 et 2, 22. Je pose 2. Je retiens 2. 5 x 7, 35 et 2, 37. Me donne 37. Ensuite, j'aligne. Là, pour le coup, bien les nombres, donc ici j'ai 4, 5 et 2, 7, 6 et 6, 12, je pose 2, je retiens 1, 9 et 1, 10 et 2, 12, je retiens 1, 5 et 1, 6 et 7, 13, je pose 3, je retiens 1, 3 et 1, 4. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, j'ai multiplié par 100, multiplié par 10, donc multiplié par 1000. Maintenant, pour retrouver le résultat initial, je dois, pour obtenir le résultat final, diviser par 1000. Pour diviser par 1000, moi j'ai comme résultat 4, 3, 2, 2, 7, 4, qui se lie 432 274 et 432 274 millième. Donc 1 millième, centième, dixième, ma virgule doit se retrouver ici. 74,53 x 5,8 ça donne 432,274.